Il y a un outil qui est extrêmement pratique sur LibreOffice, il s'agit du Stylista, qui se trouve donc ici, en raccourci. Pour voir à quoi il sert, nous sélectionnons l'entête. Nous cliquons dessus, et nous pouvons ajouter un nouveau style à partir de la sélection. Si rien n'a été ajouté, nous voyons en surbrillance que tous les styles sont les styles par défaut. Donc là, nous créons un nouveau style que nous allons appeler « En tête ». Il apparaît ici. En faisant un clic droit, nous allons le modifier. Ce qui nous permet de modifier tout un tas d'éléments, la police, l'arrière-plan, etc. une fois que les modifications sont effectuées nous cliquons sur OK et l'avantage que cela a c'est si on rajoute un nouvel élément ici titre en faisant un double clic sur un style le style s'applique automatiquement sur le style par défaut nous allons voir un désavantage si je modifie le style par défaut et que je change la police la police a été changée sur toutes les cases du style par défaut donc ceci permet d'avoir une mise en page qui est beaucoup plus rapide que de sélectionner chacune des cases pour appliquer un modèle de plus cela va permettre d'éviter d'avoir des, des erreurs dû au fait de recopier des styles à chaque fois et cela permet vraiment d'avoir une mise en page très propre